Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site web. Pour ceux qui ne le savent pas, nous utilisons l'outil Shita de la plateforme Builderall. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec l'élément boîte. Nous avons parlé déjà de quelques fonctionnalités. On continue, bon, on avait parlé de la bordure la dernière fois, et on va continuer avec les rayons de courbure ou les rayons de bordure. Donc, pour, pour y accéder, hein, je vais cliquer sur l'élément boîte pour dessus que je suis dessus. Euh, chaque fois que vous, êtes, vous avez... Euh, vous doutez en disant tiens je ne sais pas si je suis un élément ou pas tout ce que vous avez fait c'est de cliquer dessus et là vous avez la fonction c'est marqué boîte on sait qu'on est dessus ok donc je suis la boîte je veux changer la bordure tout ce que j'ai à faire c'est de donner la valeur que je veux donc là vous voyez je suis en train de changer la bordure en rayons de courbure de, de, de la bordure donc je peux mettre par exemple 50 etc si je veux ici laisser comme tel je continue et je peux faire ça ok ou je fais ça tac je là je peux mettre 50 partout c'est comme je veux ok euh, c'est comme partout ok ça donne ça tout est tout est arrondi par supposons que je veux plutôt que ça soit un peu différent je veux donner un peu du style je peux le faire également un peu plus 100 100, hop, 100 Ok, ici par exemple, on va dire que c'est 0 ok. Et ça aussi, on va dire que c'est 100. Donc, ça, c'est des choses. Hein, c'est des choses que je peux faire. Je lui donne la forme que je veux. C'est à cela que sert le euh, les rayons de, euh, de la fonctionnalité rayon de bordure. Ok, si on continue, on avait parlé. Je reste sur on reste sur la boîte. Sinon, on va aller modifier autre chose. Je peux aussi donner un peu d'ombre à mon à ma, à ma boîte. Ok, Donc, là, j'ai les curseurs. Tac, commence à les bouger. Vous voyez l'effet que ça fait. Donc, je décide de la façon dont ça va se présenter. Donc, là, on est dans le bleu. Si je veux que ce soit du noir, je peux le faire. Je peux changer la couleur de... de on a dit de l'ombre. Euh, actuellement, on voit que c'est assez, euh, c'est assez prononcé. Si je veux ajouter du flou, là je le fais, ok, c'est avec ça. Et la propagation, donc jusqu'où va aller le, le, le flou Donc c'est ça, ok. Donc je peux jouer avec ça pour créer l'effet que je désire. Supposons que je veux, par exemple, au lieu d'avoir le, euh, on va dire le l'ombre à l'extérieur, hein, je peux aussi l'avoir à l'intérieur. Tout cela juste en cliquant sur. En crochant cette partie ombre intérieur donc du coup ça se retrouve à l'intérieur et pareil je peux jouer là dessus je, je fais comme je fais comme je veux ok euh, si voilà je, je ne veux plus avoir de l'ombre je peux effacer tout et ça redevient comme avant ça c'est concernant euh, la fonctionnalité de l'ombre okay. on peut on va voir si on peut encore ajouter une autre fonctionnalité tac je pense que la prochaine fois, on va parler, on va commencer à parler de la fonctionnalité Parallax. Okay? Et si on a un peu plus de temps, on parlera aussi des autres fonctionnalités. Okay, on, du coup, on se donne rendez-vous pour une prochaine euh, présentation. Avant de partir, si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que nous avons créé pour vous une, une formation gratuite. Hein. Pour cela, allez sur notre site www.advdo.fr. Vous serez jusqu'au milieu de la page. Une fois que vous êtes au milieu de la page, vous avez un bouton, c'est marqué « Je commence ma formation ». Vous cliquez dessus. Et là, vous, vous aurez toutes les informations pour pouvoir euh, créer votre site internet vous-même. Euh, nous sommes une agence web, donc nous pouvons aussi vous créer votre site internet si vous le souhaitez. Pour cela, ce que je vous recommande de faire, euh, contactez-nous directement, soit en remplissant un formulaire, soit en nous envoyant un mail hein, à service.web.fr ou en nous appelant à ce numéro. Ok, D'ici là, euh, portez-vous bien et n'oubliez pas de, de nous suivre hein, sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, YouTube, Instagram ou LinkedIn hein, en tapant euh, agenceweb.awde. On se retrouve pour une prochaine présentation. Bye bye.